Te voilà J'avoue, le titre de la vidéo, il est un petit peu putaclic. Mais le sujet va peut-être t'intéresser. En fait, à chaque fois que je dis que je suis instructeur de plongée, j'ai toujours la même réaction. T'as pas peur des requins Et en fait, la, la réponse est toujours la même, non. D'ailleurs, euh, j'en vois quasiment tous les jours et c'est même la partie la plus sympa de mon travail. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas. Je t'avouerai même, que la première fois que j'ai rencontré un, un requin de, de plus de 2 mètres j'ai fébrile. Certains diraient même que j'ai fait une, une petite série de paix, mais euh, Mais c'est faux. C'est faux, ce sont des allégations euh, calomnieuses. Quoi Jamais. Quelle indignité. Mais Après cette fameuse première rencontre, je t'avoue que ma relation avec les requins a complètement changé. Et aujourd'hui, j'ai justement t'emmener plonger avec ce premier requin que j'ai rencontré. Et puis on va vérifier ensemble euh, si c'est une bête à soit fait de sang ou pas. Et en plus, à la fin, je vais t'expliquer comment observer un requin savoir si on peut aller le rejoindre ou pas dans l'eau, et puis surtout, comment se comporter quand on est à côté d'un requin. Bref, assez parlé. Aujourd'hui, on va aller rencontrer le requin citron et on va voir si cette mauvaise réputation est justifiée. A tout de suite Pour rencontrer ce requin, eh bien on part encore une fois en Australie, dans le Queensland au sud de la Grande Barrière de Corail, à Heron Island. Généralement, les requins que je rencontre à Heron Island sont assez petits. Ce sont souvent des requins pointes noires, comme lui, ou des requins corail comme ceux de la vidéo précédente. Et à la rigueur, des requins nourrices pas piqués des hantons. Sauf que soyons honnêtes, hein, ils sont pas très impressionnants. On est sur du Pokémon niveau 1. Mais de novembre à janvier, il y en a un qui vient pointer le bout de son museau. Et lui, il est balèze, mais du genre euh, balèze avec des dents. Et ce requin, ben c'est le requin citron. Il se repère très facilement depuis la plage. C'est pas compliqué, ce sont les deux ailerons qui sortent de l'eau, juste là. Sa silhouette unique le rend très très simple à identifier. C'est un, un requin taquin. Il aime bien faire des petites blagues horaires en s'approchant de la berge. Il y a le requin citron qui chasse, on va essayer de filmer ça, ça va être bien. Il y a un intérêt là-bas. Alors on a un requin qui se cherche, le requin qui cherche l'ouverture. 5 minutes later. Un peu fort avec les Pokémon. D'un autre côté, ça me permet de t'expliquer pourquoi est-ce que ce requin a abandonné aussi facilement. En fait, ce qui se passe dans l'eau, mais aussi à la surface, c'est que les animaux essaient toujours d'économiser leur énergie. En gros, si la balance entre difficulté et risque et apport calorique n'est pas équilibrée, le requin il fait pas. Le requin il bouge pas. Il en a cure. Il s'en fout. Mais alors, si notre requin n'est pas là pour chasser ou se nourrir, qu'est-ce qu'il fait à Iron Island de novembre à janvier Eh bien, c'est simple, la reproduction ou plutôt la mise au monde. Et ça tombe bien parce que j'ai des petites vidéos de requins. Tu veux les voir, des petits bébés requins hein des, petits, des petits requins se ce Attends, bouge pas, je te les montre. Cette famille de requins est vivipare. Deux fois par an, pour se reproduire ou pour mettre bas, ils rejoignent des mangroves ou des récifs peu profonds comme le nôtre. Ici, on peut voir des requins juvéniles ils ont quelques mois, et partagent la plage avec des Chevenos Ray juvéniles elles aussi. À Iron Island, les petits requins juvéniles sont très simples à repérer. Normalement, ils se cachent dans les mangroves, mais vu qu'ici ben, on n'en a pas, ils restent dans les eaux peu profondes pour essayer tant bien que mal d'éviter les gros prédateurs. Et d'ailleurs, son plus grand prédateur n'est autre que le requin citron adulte lui-même. Ouais, tu as bien entendu. Chez les requins, les cas de cannibalisme sont assez courants. Alors maintenant que l'on sait pourquoi le requin citron est là, il ne reste plus qu'à aller le rejoindre dans l'eau. Et euh, ça, ça va être une autre histoire. Alors pour nager avec ce requin citron, il faut se lever tôt, genre très tôt, genre à 5h du matin tellement tôt qu'on qu va pas parler trop fort parce que, quand même, c'est pas facile. Pour l'occasion, tu vois, j'étais sorti mon plus beau caleçon. Hein. Ah, mais je suis bel homme le matin. Si on se lève tôt, c'est pas juste pour la blague. C'est parce que notre requin, il est du genre couche-tard. Il chasse souvent la nuit et vient taquiner ses proies jusqu'aux premières lueurs du jour. Le bon côté avec ces requins d'eau chaude, eh ben, c'est qu'ils choisissent plutôt bien leur habitat naturel. Niveau panorama, il n'y a pas à dire, on est sur les hauts du panier. À l'époque, en 2018, j'avais ma petite routine matinale qui consistait à aller nager avec les poissons juste après avoir pris un petit café dégueulasse. Là, je viens juste d'apercevoir un requin citron il est juste derrière moi euh, au niveau du port donc j'ai un petit peu de temps on va essayer de le trouver je vais essayer de te filmer ça je te garantis rien c'est quand même un requin de 3 mètres et ça serait cool de pouvoir le voir hein il, est où il a bougé bidi, bidi. maman ne t'inquiète pas c'est pas un requin c'est un canard C'est, on appelle ça un canard citron de la famille des les canards à... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. canards de récif. Ce sont des, des canards de, de récif corollaire. Bref, allons voir ce canard citron. Attends, je me permets de faire une petite coupe avant de continuer avec les requins pour faire un petit rappel. Si l'on prend nos précautions et que l'on respecte leur espace, les requins ne sont pas spécialement dangereux. Même pas du tout pour la majorité. Mais il y a quand même quelques espèces qui peuvent poser problème. Comme les requins blancs, les requins tigres, les requins bulldog ou les requins euh, macos. Et donc pour cela, il faut faire gaffe. Je ne serais que trop te recommander, avant d'aller à l'eau, de demander aux autorités compétentes ou aux personnes en charge si on peut aller se baigner et s'il n'y a pas de danger. Une poule, tu peux l'embêter. Un totoro, tu peux l'embêter. Un requin tigre de 3 mètres, tu l'embêtes pas. Hein. Bon, maintenant, on peut retourner dans l'eau. T'es prêt Que j'ai vu un canard citron, c'était dans ces conditions. Au petit matin, après mon café, je faisais tranquillement du snorkeling. J'admirais des raies comme celle-ci, en me disant d'ailleurs euh, avoir un mode de vie aussi terre à terre, ça devait pas être facile tous les jours. Et puis je l'ai aperçu. Élégant et silencieux. Je me souviendrai toujours de cette sensation incroyable. J'étais tétanisé par un instinct jusque-là inconnu. Je sentais mon ventre se serrer et mes muscles se raidir. L'adrénaline m'enivrait et j'avais des frissons qui parcouraient tout mon corps. Ouais, croiser ce requin, ça m'aura fait cet effet-là. Je me sentais plus fragile et plus vivant que jamais. Voir cet animal nager paisiblement et si près de moi, sans aucune barrière, était une expérience incroyable. Pendant ces quelques secondes, le temps s'était figé et plus rien n'avait d'importance. « Quelle terrifiante et merveilleuse créature !» Avec le temps, l'adjectif « terrifiant » a disparu pour laisser place à des mots comme « paisible » ou « fascinant ». Moi qui, gamin, avais été bercé par des vieux documentaires de Cousteau narrant des tueurs de marins, je ne pouvais être que fasciné et surpris par son calme en ma présence. C'était vraiment une rencontre incroyable, du genre qu'il change. Alors, comme je te l'ai dit, les requins citrons sont facilement reconnaissables. Déjà, sa couleur jaune, dont il tient son nom. C'est pas très difficile. Et rappelle-toi, ses nageoires dorsales. Sa première nageoire fait presque la même taille que la seconde. Cela lui donne une silhouette vraiment à part chez les requins de récif. Personnellement, je le trouve sublime. Et je ne dis pas ça pour le flatter, hein. non, non, c'est vraiment pas mon genre. Alors, ce requin fait partie de l'espèce des négaprions, issus de la même famille que les Carcarinidae. C'est la même famille que le requin corail dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Tu peux d'ailleurs y faire un saut. Mais ces deux requins sont très différents. Les plus grosses sont les femelles. Et elles peuvent atteindre jusqu'à 3,50 m pour 200 kg. Mais ça reste relativement rare. Raymond, car oui c'est un mâle. Raymond donc fait moins de 3 mètres. 2,50 m à tout péter. Lorsque je filme ces images, je suis seul dans l'eau, et je me rends compte que tout le monde est parti, toute la plage a dégarni. C'est ce que j'appelle l'effet « dans de la mer ». En réalité, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. D'ailleurs, sur les 470 espèces de requins connus, il y en a moins de 5 qui peuvent parfois poser problème. Si on s'arrêtait juste sur les chiffres quelques secondes, les requins tuent en moyenne 10 humains par an, ce qui est vraiment dérisoire quand on voit le nombre de personnes dans l'océan chaque année. Je passe d'ailleurs toutes mes journées dans l'eau et j'ai bien plus peur des méduses ou des noix de coco scélérates que des requins. Et n'en déplaise à ma mère, les requins ne sont pas du tout intéressés par les humains. La seule chose qui les pousse à se rapprocher un peu, c'est leur curiosité. C'est tout. Alors, si tu avais été à ma place, tu aurais pu rester dans l'eau au calme et profiter de ce merveilleux moment sans courir du risque particulier. Et parce que je suis sympa, je vais t'expliquer la démarche à suivre pour aller voir et rejoindre un requin comme j'ai pu le faire. On est en secours. Il faut demander aux personnes en charge qui savent si on peut y aller ou pas. Et ta maman ou ton oncle ne sont pas des personnes de confiance. Surtout ton oncle, d'ailleurs. Bon, une fois qu'on t'a dit que c'est OK que tu peux y aller, il y a trois éléments que tu dois voir avant de rentrer dans l'eau. Premièrement, tu dois regarder le comportement du requin. Est-ce qu'il est agité Est-ce qu'il est en train de chasser Un peu comme ce qu'on a vu dans le début de cette vidéo. Le deuxième point important, c'est de repérer s'il n'y aurait pas des pêcheurs qui seraient en train de rejeter des abats ou qu'il n'y aurait pas du sang, et une chose qui pourrait exciter le requin. Et le troisième point, le plus important avant d'aller dans l'eau si tu veux voir des requins, c'est de t'assurer que la visibilité est bonne. S'il y a eu du remous, s'il y a eu en fait du sable qui fait baisser la visibilité dans l'eau, c'est une très mauvaise idée d'aller voir des requins. Pourquoi Parce que si tu ne le vois pas, bah lui non plus. Et là, pour le coup, euh, peut-être il peut faire une bêtise. Maintenant que tu sais ça, allons retrouver notre requin. Alors comment se comporter une fois dans l'eau Eh bien, c'est simple. Tu dois être le plus relax possible. Moins tu bouges et plus tu auras de chance de l'apercevoir. Le mieux, c'est de repérer la routine qu'il fait en boucle et de l'attendre immobile au milieu. Il faut éviter de se comporter comme quelqu'un ou quelque chose d'excité. Donc on va éviter d'utiliser les bras et on va favoriser des mouvements de palme très légers. L'erreur serait d'essayer de rattraper le requin pour faire vite une super photo. Alors calme-toi tout de suite, tu n'arriveras pas à le rattraper. Hein. Euh, nager c'est son métier. Le mieux ce serait plutôt de le laisser venir à toi. D'ailleurs, pour faire les vidéos que tu vois, j'ai dû passer plus de 30 minutes dans l'eau le temps qu'il accepte ma présence. En fait, pour interagir avec un requin, ça va être un peu comme dans le RRA. Comme dirait ma petite sœur, tu, tu respectes euh, son espace. Hein, et puis on ne touche pas. Peut-être que lui, il est juste en train de faire son petit trajet d'un point A à un point B pour aller manger ses enfants. Et il n'a pas envie que tu l'importunes. Donc ne l'importune pas hein, du coup. Alors plus que jamais, brave petit plongeur enthousiaste, il faudra être patient, humble et très respectueux. Si tu respectes mes petits conseils et que tu restes bien calme, au bout d'un certain temps, le requin finira par s'approcher. Et là, mon pote, c'est du régal. Aujourd'hui, il faut savoir que je suis dans la chance, car après avoir perdu le vieux Raymond, eh bien, je le recroise, mais cette fois accompagné de ses amis. Et le son que tu entends en fond, c'est moi. Et oui, je crie de joie. En même temps, nous voilà avec euh, trois requins citron adultes. Je ne sais plus quoi dire. Bon, je te laisse ici avec ces images, et on se retrouve pour la conclusion. Car mis à part te dire que ces requins sont vraiment superbes, je pense que j'ai plus grand chose à ajouter. La seule chose que j'espère, c'est que tu auras autant de plaisir à voir ces requins, que moi j'ai eu le plaisir à les filmer. Bon, pour conclure cette vidéo, là, je suis en train de vérifier que le bateau ne soit pas en train de couler. Déjà, je te remercie de l'avoir regardé et j'espère vraiment que ça a pu faire évoluer l'image que tu avais des requins. En tout cas, moi, je passe quasiment toutes mes journées avec eux, que ce soit au Caraïbes ou en Australie. J'en croise plein et je vais bien. Je vais bien, on ils vont bien, tout le monde va bien. Donc, en fait, l'image de, de tueur sanguinaire, elle est à des années-lumière de la réalité. D'ailleurs, je croise les doigts et j'espère que j'ai pu te donner envie d'aller nager, et d'aller plonger avec eux. Parce que c'est vraiment une super expérience à vivre. En plus, je crois que le requin citron, c'est peut-être un de mes requins préférés. Pourquoi Ben, Déjà, il est balèze, il est beau, il ses jolies bon, formes, ses petites nageoires. Et puis surtout, c'est un requin paisible et c'est un requin très curieux. Il va s'approcher de toi, il a pas peur. Et ça permet vraiment de faire des super interactions quand tu les croises. Bref. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Cette vidéo a été tournée en Australie, à Aeron Island. Je remercie Andrew qui m'a laissé utiliser ses rushs à la GoPro pour cette vidéo. Et puis, je te remercie toi de l'avoir regardé. et je t'invite à la partager, à la liker et puis surtout à me raconter tes expériences avec les requins. Comme ça, peut être que tous ensemble, on pourra changer cette image hyper négative qui se trimballe depuis des années. Depuis les dents de la mer en fait. Bon allez, on va finir cette vidéo, on se retrouve pour plus de vidéos, plus de marinières, et puis euh, bah, plus de requins peut-être. Allez, à bientôt dans le bleu, ciao Ça tombe bien, là je viens juste d'avoir des, des plongeurs qui reviennent de leur plongée. Hey Joe, t'as vu des requins Toi requins. face à face. T'as peur combien de plongeurs Zéro. Bah les requins ils sont pas dangereux, ils sont tous revenus tu vois.